c'est trop comment moi moi moi moi moi j'ai un grand frère et hey, hey, hey, on a on avait signé un accord chaque dit je dois passer manger mais, mais je suis allé là bas aujourd'hui mais là pour manger là refusé ou faut ouf bonsoir oui d'avoir bonsoir Enfin, aujourd'hui j'ai chez la dame pour manger la dame a refusé catégoriquement que je, je je dois pas je veux pas manger c'est là je suis je suis vous amener vous, on y a là bas pourquoi je mange ça. trop c'est trop hein? tous les bouts là c'est trop il y a trop tout le temps c'est moi qui ai ton fond pour aller faire tout, baguette, tu fais bagarre, tu fais les choses, tu m'appelles, je fais tout. Mais là lorsque je suis dans là, ici dans mon bâtiment là, c'est déjà déchargé. Mon bâtiment, c'est déjà tout les là, c'est déjà. là déchargé. C'est faible. Même pour me ça, c'est faible, c'est faible. Donc ce que tu vas faire maintenant là, tu vas Tu vas. Si tu as quelque chose, tu vas m'ambiar. Tu vas aller faire mise à jour. Mais d'offres, vous êtes mon bon fouet, non Abuso. Il fatigué, je trop fatigué. Vous fatigué de moi je suis fatigué. tout le monde est fatigué. Tout le temps, il y a des il y a des fibres, oui, il y a des il y a des il y a des il y a des il y a des il y a des il il il a il il on est là-bas, vous avez fait un judiciaire seulement. Elle va me donner à manger. Parce que je suis allé là-bas et elle m'a pas donné à manger. Au moment, c'était c'était tous les mardis. Je dois manger gratuitement. Si je suis parti maintenant là-bas, là, elle a zébué, elle a zébué. Elle était sans fond. Il n'y a pas le